Nouvelle situation à présent avec, on va prendre qu'il y a trois frères, Rouven, Shimon et Lévi, et il y a deux sœurs dans l'histoire, Rachel et Léa. Pour le moment, Rouven était marié à Rachel, uniquement. Et ensuite, Rouven est décédé sans enfant. On a maintenant Rachel qui est préposé au Iboum devant Shimon ou devant Lévi. Ce qui se passe, c'est qu'en attendant... Shimon, lui, il avait prévu de se marier avec Léa, la sœur de sa belle-sœur. Maintenant, cette Léa, elle est interdite devant Shimon, étant donné que pour le moment, elle est achot yevimto. Il y a une yevama qui a proposé l'Iboum, elle est considérée comme un peu sa femme. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a quand même marié, il a donné les Kiddushin à sa sœur. Alors la Michel me dit comme ça, « Shomaret il y avait une femme qui attendait de qu'on fasse le l'Iboum, donc Rachel. Achel. « Shikidesh achiv et achotam » Mais il y a eu un des frères qui a fait les Kiddushin, à sa sœur, à Léa. Chose qu'il ne fallait pas faire. Parce que pour le moment, les Rachel, elle est préposée au Hiboum devant Shimon comme devant Lévi. C'est considéré comme un peu sa femme. Si Rachel, c'est un peu ma femme, c'est ma demi-femme, on va dire. Je ne peux pas marier avec sa sœur, Léa. Mais quoi Alors maintenant, il a quand même donné les kiddushim. Mishumra Biuda Ben Betteramou. Au nom de Rabiouda, ils ont dit, tu sais quoi Omrim, on va lui dire... On va lui dire patiente un petit peu, le temps que ton frère va passer à l'acte, soit on va dire à Shimon écoute, t'as fait quelque chose, c'était une erreur, c'est vrai, mais c'est pas encore fatal, patiente, reste telle qu'elle pour le moment, que, euh, elle reste juste, juste avec des Kidduchines, c'était les fiançailles de l'époque, mais ça avait un statut de femme euh, mariée, c'était fort quand même, on expliquera ça mieux demain, on en aura besoin, pour enfin de la prochaine Mishnah, on en aura très besoin pour mieux comprendre mieux la prochaine Mishnah, donc pour le moment il a fait les et il a donné la bague pour se marier. On va lui dire, tu sais quoi, Amten, attends. Jusqu'à que ton autre grand <messant> frère, celui qui va faire le hiboum, il va passer à l'acte, il va faire le hiboum ou la Parce qu'en fait, on a dit qu'il y avait Rouven Shimon il est décédé, il n'avait pas d'enfant. Là, Yévama, elle est préposée pour le moment. Elle attend soit devant Shimon, soit devant Lévi. Shimon, il a fait une petite bêtise et qu'il s'est marié avec sa sœur. On va lui dire, écoute, patiente un peu, que ton frère Lévi, il va passer à l'acte il va soit faire le hiboum, soit la khalitza de Rachel, au moment où il va faire la khalitza, le hiboum, il va tout concentrer la, le lien marital chez lui, et il va s'avérer qu'en fait, Rachel n'est plus du tout ta femme, plus du tout, de ce fait, tu pourras continuer à te marier avec Léa, et rester marié avec elle, d'accord Ce qu'on lui dit, amten, patiente, jusqu'à que ton frère, il va faire, il va passer à l'acte, il va faire le hiboum, la khalitza, comme ça c'est lui qui va maintenant prendre toute la... Parce que comme on a expliqué qu'une femme, quand elle est préposée au hiboum devant plusieurs frères, elle a un potentiel de femme devant tout le monde. Mais de qu'un qui va concrétiser, alors maintenant tout se concentre chez lui, et libère tout ce qui avait chez les autres. Donc devant les autres, c'était plus sa femme. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que... Khalat l'a Ça, Ah, pour le moment, on continue dans la même histoire. Donc on t'a dit, attends, jusqu'à que ton frère passe à l'acte. Si ton frère ensuite, Khalat l'a il a fait la Khalitza ou bien K'anas, il a fait le yiboum. Eh bien, Iknos a échoué pour enfin se marier avec sa femme. Autre situation maintenant, pendant que il y avait donc Rachel qui attendait devant Shimon ou Lévi, qui en a un des deux qui se bouge pour faire la mitzvah, Shimon, il a marié, il a donné les kidouchines à Léa, alors, Meta Yevama, excusez-moi que je baille, mais je suis fatigué, mais je peux plus, je ne pourrais pas faire tourner ce jour plus tard, donc tu n'ai pas le choix. Metia Ayevama, elle est décédée. Ce qui s'est passé, c'est que ça, ça Yevama, est d -d décédée maintenant. Pendant que Rachel, elle attendait qu'on lui fasse le hiboum, lui, il a déjà marié, il a fait l'équiduchine à Léa. Après, la Ayevama, elle est décédée. Alors là, on va lui dire tu sais quoi Ben, bah, il, il pourra se marier aussi avec sa femme Léa qui l'a donné l'équiduchine, il pourra continuer le mariage. Ok Par contre, Meta Yavam, tout son espoir, c'était que finalement, il y ait Lévi, qui était le Yabam, qui va finalement marier sa sœur. Ce qu'il fait, c'est que Lévi, ensuite, il est décédé. Donc maintenant, on a Shimon, qui se retrouve avec une femme qui... Une femme qui était préposée au Iboum, d'abord, qui était en première position. Et puis, donc c'est sa demi-femme. Quand Théori, il attendait que son frère passe à l'acte, son frère, il ne peut plus passer à l'acte, il est décédé. Donc maintenant, ça lui incombe à lui. Et en contrepartie, il a aussi marié, il a, il a déjà donné l'équidouchine à Léa. Il est bloqué maintenant. Il a deux femmes qui sont aptes Chacune initialement à être sa femme, mais aucune ne peut l'être parce que chacune elle est aussi la sœur de sa femme. La Yavam a un statut de demi-femme, l'autre a un statut de vraie femme, mais qui arrive en deuxième position. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe Met Yavam au moment où s'il est décédé le Yavam, donc Lévi, donc Shimon se retrouve avec maintenant ces deux femmes devant lui, et bien il n'y a plus rien à faire. Ishto Beget, Veshatachiv Il devra donner un get à sa femme. Ouais. Il devra donner le guet à sa femme à qui il a donné la Kiddushin parce que maintenant il ne peut plus se marier avec elle étant donné que c'est la sœur de sa Khaloutsa. Mais il devra aussi faire la chalitza à la, à la, à la yevama en fait. Il devrait faire la chalitza aussi parce que maintenant ça lui incombe à, à lui. Ok C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine.